Good morning! Allez, il y a aujourd'hui. Le luni, je de Ben Vefani, David Ben Fortuna, Mazal de en <muchempe> rapport avec les devoirs du de mari de combler sa femme, combler plusieurs besoins de sa femme, notamment Mitzvah Ona, le devoir de vivre avec elle en intimité, alors. Euh, alors, de, de vivre en intimité avec elle, alors là maintenant on va commencer à entrer dans le, le, le sujet combien l'homme est à le devoir de connaître sa femme, c'est-à-dire si, autant qu'elle réclame, autant qu'elle réclame, si réclame euh, autant qu'elle lui fait allusion qu'elle qu qu a besoin de lui, euh, jusqu'à combien, parce qu'il y a des fois où l'homme il travaille beaucoup, il est fatigué, il a envie de travailler, alors ça va être le sujet de notre Mais bon, On commence d'abord avec une situation un petit peu délicate, c'est le mari qui s'est fâché avec sa femme, et qui lui fait le neder qu'ils ne vont qu pas entretenir de rapport avec eux. Elle en a marre d'elle pour cette semaine, laissant une semaine tranquille. Je t'interdis à moi en, en issour Neder. D'accord Il fait Neder de ne pas profiter d'elle. Alors et Tishto mitashmi Shamita, celui qui fait le Neder qui prononce un, un vœu de ne pas profiter de sa femme. De, du Tashmi Shamita. Tashmi Shamita, c'est littéralement utiliser le lit. D'accord C'est une manière propre de parler. Alors, Béchamayomrim, je t'ai Shabbatot. Béchamay dire que jusqu'à deux semaines, il a le droit. C'est-à-dire, il, il est encore dans son droit. Plus que ça, Au ou Béchamayomrim, on va le voir tout de suite, Au ou Béchamayomrim, Shabbatachat. Et selon Béchamayomrim, il nous dit non, juste un Shabbat, ça veut dire une semaine. Shabbat, ça veut dire une semaine, ça ne veut pas que, dire que le jour du Shabbat. Deux semaines ou une semaine, c'est une marque de Béchamayomrim. Béchamayomim, que si jamais il le dit, je t'interdis, allez, j'en ai marre de toi, pendant laisse-moi trois semaines de repos et j'ai plus envie de te voir, il fait le néder, elle lui dit, écoute, mon ami, je t'amène au Bet din tu me donnes le Get et tu me donnes Maktouva, ce que tu as prononcé trois semaines. Jusqu'à une ou deux semaines, on comprend un mari, il s'énerve avec sa femme, il a interdit, il est là. Alors, sur ça, sur quel point il discute précisément Bet et Bet lui, il apprend, on va commencer plutôt par Bet une femme nida, selon la Torah, un interdit à son mari que pendant une semaine, après dès qu'elle arrête son sang le pour elle est permis aujourd'hui, on fait plus comme ça parce qu'on considère qu'une famille elle est peut-être ziva. vrai qu'on fait en général quatre jours plus sept jours, et que ça prend tellement dedans. Mais initialement, selon la Torah, elle a ses règles pendant 5, six jours, 7 jours. Dès qu'elle finit, elle attend. Et le et la semaine enfin, fin du septième jour, elle se trompe au et puis elle est permise. D'accord, ça c'était selon la Torah initialement quand ça avait différencier les sangs de damnida et de la ziva. Donc en fait, Batien elle nous dit écoute. Une petite semaine de repos, c'est assez fréquent, ça arrive tous les mois en réalité. C'est là lui aussi il le dialyser une semaine de repos, c'est encore euh, tolérable. Selon le lui il apprend en hein, pas aussi, il lui dit nous-mêmes deux semaines, parce qu'on a trouvé que finalement, la femme accouche d'une fille, elle lui interdit à lui pendant deux semaines, donc c'est encore quelque chose qu'on trouve concrètement, qu'on passe de deux semaines d'écart, c'est pas la fin du monde, euh, il s'affiche avec elle, on peut tolérer, mais jusqu'à une ou deux semaines, d'accord il y a des petits détails dans le bâton droit sur la manière de prendre scène nerfs, mais je ne préfère pas alourdir le, le cours, et j'avance. À part ça, maintenant un nouveau sujet, en rapport avec les rapports que l'homme doit entretenir avec sa femme, Torah Ce qu'on va voir fait tout de suite dans notre Mishnah, c'est que, ça va être surtout à la fin de la Mishnah. On va voir en fait que combien un homme a le devoir d'être disponible pour sa femme, eh bien, quand il peut lui dire, je suis fatigué, j'ai besoin prendre de prendre des forces, je travaille dur. C'est dur de gérer à la fois une journée épuisante, les manutentionnaire, le pauvre, il arrive à la maison, il est capoute, et l'autre, elle lui dit, viens, eh on va passer un petit peu de temps ensemble. Alors, vous comprenez que. Alors, quel est la, le, le, le minimum imposé Sur ce, -là, on va avoir une Mishnah avec toutes sortes, selon les professions de chacun, combien c'est le minimum imposé. Mais pour le moment, ce qu'on va prendre dans, notre, dans les deux phases qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe Est-ce que de temps en temps, on a envie de faire un petit écart, dans, dans, de faire encore moins Par exemple, à Talmidim, les étudiants en Torah, moi j'ai envie de partir maintenant, je suis marié avec ma femme, c'est vrai, mais j'ai envie de partir maintenant un mois à la yeshiva, ou j'ai envie de partir à la yeshiva pendant un bout de temps, combien de temps j'ai le droit À Torah, de Les étudiants en Torah ont le droit de partir pour étudier la Torah, même pendant 30 jours sans avoir de dérogation spéciale de sa femme, même si elle s'y oppose, elle dit écoute, je suis sur un monde de passager, j'ai besoin de me remplir de Torah, je suis obligé de partir pendant un mois de la maison pour pouvoir étudier pendant un mois, Approfondir un sujet, apprendre une certaine. un nouveau un nouveau thème de la Torah. Et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de demander la permission de sa femme. Elle, elle ne peut pas lui dire non, tu es imposé. Vous comprenez bien la nécessité. Si j'ai un devoir envers quelqu'un, je n'ai pas le droit de partir, de, de fuir mon devoir pour partir étudier la Torah. Ça, c'est en théorie. C'est vrai. Mais cette fois-ci, spécialement par rapport au devoir avec sa femme, alors, c'est imposé en fait tacitement depuis le de moment où il se marie, que s'il si veut devenir tel Hacham et qui veut partir étudier la Torah pendant 30 jours, on le laisse à la fin, on n'a pas le droit de lui interdire. D'accord Ça se voit qu'il y un a besoin, et attention, le partenaire nous apporte, cette mission va sur nous avec les airs, parce que sur le ça peut même durer pendant 2 et 3 ans. C'était fréquent que les Tanaïm quand il se mariait, il se mariaient, ils passaient la semaine des Shabbat Barchot, ils disparaissait de la maison pendant 2 ans, ils revenait ensuite avec une belle barbe et des belles péotes, et c'était devenu tel Tamim Hachamim et partait étudier la Torah. D'accord Ensuite, Apo'alim, Shabbatachat. Le poël, l'ouvrier, il a le droit même une semaine d'écart. Comme je qu'on en avoir dans la suite de la Mishnah, d'abord l'ouvrier, il doit être là au moins deux fois par semaine. D'accord Plus, il peut dire à sa femme je suis fatigué, je de dormir. Mais en tout cas, les deux fois par semaine, c'est imposé. Malgré tout, s'il si a besoin d'un écart, il a beaucoup de travail en ce moment, c'est la saison, et il préfère réduire ça à une semaine. On le laisse occasionnellement, autant que pour le temps, on le laisse occasionnellement de temps en temps de faire des petits écarts de 30 jours. Pour l'ouvrier, pour c'est même une semaine. D'accord Shabbat Et maintenant la Mishnah commence à nous préciser quel est le minimum imposé à chacun, je précise, c'est tant que la femme elle fait signe qu'elle en, qu elle en a envie, il n'a pas d'obligation de prendre sa femme de force, bien évidemment, c'est un droit, que la femme a le droit d'imposer à son mari, autant que quand elle a faim, elle impose à son mari de lui dire « tu t'es engagé à me nourrir »,« elle a froid, tu t'es engagé à m'habiller », quel est le minimum posé Alors on va prendre aussi d'alerte spécial, combien d'habits, combien de nourriture, ben, il y a la même chose aussi par rapport à la maison de Ona, le fait d'être ensemble, combien elle peut dire à son mari, écoute, euh, moi je veux, que tu, je veux ta présence à la maison, je veux tous les soirs. Alors lui, il peut lui dire, écoute, tous les soirs, ça me fatigue. D'accord C'est le sujet de la Mishnah. Donc en fait, maintenant, à Ona, à Torah, quel est le minimum imposé de, de la Ona, le fait de vivre en intimité imposé par la Torah Atayalin Bechol Yom. Attends, Atayalin, attention, Atayalin, en hébreu moderne, Atayalin, c'est quelqu'un qui, euh, qui part en promenade. Dans la réalité, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, tout simplement, quelqu'un de chaume, qui est assise sous sa là, sous ça à l'ombre, constamment sous son ombrelle, il travaille quelqu'un qui ne travaille pas concrètement, quoi. et bien, c'est Becholium, c'est la femme américaine tous les jours. elle lui dit, écoute, toi, tu n'as pas besoin de récupérer tes forces, tu es toute la journée à la maison, de toute façon, tu vis sur tes rentes. Donc, elle peut lui demander tous les jours, et dans ce cas-là, ça, ça implique aussi que si l'on est parti euh, en vacances avec euh, des copains pendant trois jours, elle lui dit non, non, non, tu restes ici parce que un devoir, c'est-à-dire tu, tu pars faire continue, mais tu reviens ce soir à la maison parce que je te veux à la maison. D'accord Donc Atayalin à les ouvriers, ceux qui travaillent maintenant concrètement, toutes sortes d'artisans et de travailleurs, je t'aime un Shabbat, deux fois par semaine. Achamarim, achat Les chamarim, c'est ceux qui travaillent. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un âne. Lui, c'est pas le mari qui est un âne, mais c'est le mari qui dirige son âne, il a un âne avec lequel il fait des. Euh, des des, des livraisons, des, des, des déménagements, des transports, alors lui, vous comprenez qu'il dans, dans son travail, il doit partir un peu loin et revenir avec de la, de la paille, avec des, des, toutes sortes de céréales, de récoltes, et donc dans ce cas-là, il est moins présent à la maison, donc la femme, elle sait que quand elle se marie, lui, il a une profession d'être un cramard, d'être celui qui, qui, qui s'occupe de faire des transport à en âne, alors faut qu'elle sache, au moment où elle se marie, ça signifie que c'est un mari qui est souvent, qui disparaît pendant six jours de deux semaines, qui rentre ensuite parce qu'il va de loin pour, pour, pour apporter de la, de la marchandise et revenir. Et maintenant Agamalim, celui qui transporte le chameau, cette fois-ci le chameau c'est celui qui va plus loin, il a plus de charge, il peut partir plus loin, et alors lui c'est Akhat oui. Yom. lui il part, maintenant, il part pour deux semaines pour revenir ensuite, une fois toutes les, donc, donc ça implique partir deux semaines, revenir, ça fait 30 jours au total, parce que deux semaines à l'aller, deux, deux semaines pour le retour, et dans ce cas-là elle ne peut pas l'empêcher. A Sapanim, maintenant ceux qui partent en bateau, wow, wow, wow. Les, les, les marins, alors eux c'est Ahaf, les Shichar Kodashim, c'est une fois tous les six mois, d'Ivrab Eliezer, selon Rabbi Eliezer, précision super importante qu'expliquait dans le porte-noir. Qu'est-ce qui se passe Celui qui s'est marié avec sa femme, il était au début artisan, après il a envie de profession de profession, de devenir un sapane, de devenir un marin, jusqu'à maintenant il était deux fois par semaine. La femme la s'est mariée avec lui, elle était plus ou moins contente. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il a envie de changer de profession, de se recycler, de devenir un matelot. Alors là, ça signifie que maintenant, il va disparaître de la maison pendant trois semaines, trois mois, quatre mois. Elle est interdit, elle lui dit Écoute, mon ami, tu veux tu vas faire du bateau, mais tu reviens à la maison tous les. Toutes les, Combien on a dit chez toi Tous les trois jours. Tu reviens tous les trois jours, tu viens, tu me fais coucou, mais tu ne restes pas euh, en haute mer pendant six mois, je ne te permets pas. Elle a le droit de lui interdire. D'accord Parce que justement, au moment où elle se marie avec lui, elle sait avec qui elle se marie. Et tacitement, il s'engage à une certaine euh, proximité nécessaire. D'accord selon, selon son niveau. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine kol to Salah.